Non mais... Qu'est-ce que tu fais, là Les normes sur les déchets plastiques se décident au niveau européen. Cette fois, je vote Élection européenne du 26 mai 2019.